Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau duel versus en compagnie de... Marvin. Marvin. Eh oui, c'est un Marvin et un 1 Mais il est où le deuxième <rire> Qui nous joue son deck de prédilection, le deck... Cristalline. Voilà, Marvin est un Staline. Fan. <rire> Ok, cri, est... Ok... On applaudit la blague, yeah Et Mais moi, bien. je vais jouer Gadget, voilà, parce que Marvin adore jouer bête cristalline. Oui, oui... Mais comme c'est un pur... Bah je vais pas prendre un gros deck euh, qui veut le détruire en deux oeufs. <rire> Marvin a appris très récemment à jouer les X's, euh, les, Xyz, les, très, et très, les très très, très, très récemment. Bah il y a moins de 24 heures disons. <rire> Officiellement, officieusement. Bah oui, oui, non mais oui, il y a moins de 24 heures. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Alors attends, alors, ça cette carte. là Ah tu triches encore, carte. bah oui, évidemment, évidemment. Euh, celle-là, faut que je la mette là, avec celle-là. bah oui. Ok, bon on n'est pas en tournoi officiel, donc on coupe pas les decks des autres, on se fait confiance, on risque de faire de mauvais moves, mais voilà on est à pour s'amuser. Non mais commence par regarder tes cartes on n'a pas, carte, non, on mais pas mais... encore décidé quoi ça... Tu <rire> remélanges <rire> Il triches déjà Il triche Mais j'ai l'habitude de prendre mes cartes à chaque fois Voilà c'est bon, t'as mélangé. Allez, pierre, devant la caméra comme ça on voit qu'il n'y a pas de triche. Pierre, pierre, papier, papier, ciseaux. Ciseaux. Okay. pierre, papier, ciseaux, ok. Pierre, papier, ciseaux, putain. Pierre, papier, ciseaux, c'est pas vrai. Pierre, papier, ciseaux. Ah <rire> voilà, tu choisis. <rire> Je commence en prendre. Ok tu commences en premier, bah let's go. Et t'as pas le droit de prendre tes cartes, tu en mélanges. Mais si j'ai le droit. T'as dit que tu commences, c'est bon. <rire> non mais oh euh, Tu m'apprêtes pour le dernier bécile. <rire> tac tac tac euh. Alors. Euh... Okay. ok Ah oui, euh, ok. Alors, je vais mettre une carte face cachée pour commencer. Ok. Et j'attaque tous tes points de vie et tu. Ah ouais oui <rire> si. Et ensuite, euh, bah, je vais terminer mon tour. Okay. ok. Oui, oui, oui. Bon, bah moi, alors, j'ai pioche, j'ai pioche, ok. Alors, moi, je vais poser une carte face euh, cachée. Ok. Et je vais, invoquer, euh, je vais invoquer le gadget rouge qui me permet donc d'aller chercher le gadget jaune depuis mon deck pour l'ajouter à ma main. Voilà, un gadget jaune, je l'ajoute à ma main. Euh, je passe en battle et avec 1300 je vais attaquer ton nom c'est la Putain c'est la tortue putain je... c'est la tortue dès <rit> le début Allez, je prends 700 dans la tronche hein... Bah, bah tu te doutes bien qu'il y a une carte euh... Ah oui, non mais oui, non, non mais non, ah, Bah écoute, euh, à toi j'ai envie de oui. te dire du coup hein... Et tout le vent derrière... Le vent euh, <rire> Derrière, oui, oui... Alors, je vais jouer l'arbre 2 e Adam, cristal. Du coup, chaque fois qu'un ou plusieurs monstres bête cristallines sont placés euh, dans une zone magique piège, vous placez un compteur cristal sur cette carte. Vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, prenez un nombre de monstres bête cristallines depuis votre deck égal au nombre de compteurs cristal qui étaient sur cette carte et placez les euh, face recto dans votre zone magique piège. Quand euh, magique, c'est ce que ça veut dire ou non Non. Mais ici, Attends, je vais lire, du coup... <rire> Mais, je... Mais es... <rire> Bah je sais pas. Et t'as que j'étais te Ah, à chaque fois que je t'en détruis un, que je... ok, tu places un compteur dessus et tu peux. Ok. Ok, ok. Et après, t'invoques spécialement des monstres. Et j'invoque Pégase de Saphir en mode attaque. Ah non, pas Pégase. Eh oui Et boum Donc je tape. Tu fais l'effet ou pas C'est pas quand elle tape Pégase, elle a pas. Ah donc euh... c'est le tigre qu'elle a l'effet, je crois. Oui. oui. Ok, d'accord, donc ça marche. 1800, ok. Donc euh, très bien. Je vois que ça veut directement... Attends, j'ai oublié l'effet de la carte Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez placer un monstre en bête cristalline depuis votre main dès que le cimetière face recto dans votre zone magique piège quand magie continue. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer... Voilà. Du coup, je vais aller chercher une petite carte bête cristalline pour la placer. Et hop, je vais mettre celle-ci dans la zone et je vais mélanger mon petit deck, hop. voilà, d'accord, et, oui. et on n'est pas fortiche nous, ah, et du coup je finis mon tout, ça marche, j'ai draw, mmh. du coup là il y a un compteur pour la carte magique, comme ça a été placé, on fait les pogs le commis. Ouais. C'est les aléas de, de l'enregistrement. Oh merde, j'ai pas vu le montrer Mais attends, on ça fout tous les pogs. Ah si, ils sont Ah bah attends. Mais il y a deux chiens. <rire> me regardent. Att, attends, attends, attends, j'ai des. Je sais pas comment ça s'appelait ça dans les pogs là, les trucs. Euh... Tu sais, que tu tapais avec. Ouais, ouais, ouais. Sinon, là, il y a des jetons Pokémon aussi. Oui, ouais, ouais, c'est des jetons Pokémon. voilà, déjà. on a la flemme de chercher des dés. Oui. Et je finis mon tour. Ok, ça marche. Donc du coup, je pioche. Mais oh, j'ai déjà pioché j'ai déjà pioché. Mais si, parce que tu m'attaques. Donc si, si. Ah oui, tu m'as perdu. Attends, ah oui, t'as mis ta tête à retirer tes points de. de... Oui, oui, j'ai retiré, ah, T'inquiète, ouais. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, triche pas, hein. Question. Parce... Moi, j'ai invoqué le gadget jaune, qui me bon. permet d'aller chercher un gadget vert oui, ben... et de l'ajouter à ma main. Ça y voilà. est, j'ai pris l'habitude de pas montrer mes cartes. C'est est bien. Ça y est, ouais. Parce que pendant les lives, Marvin aimait bien montrer toute sa main, et moi, quand je voyais le retour du live, je faisais, ah mais c'est sympa ça, comme carte dans ta main. Euh. L'œil la... du millénaire, mais il est juste là. Oh non elle... C'est la webcam. <rire> bah non euh... là, c'est la caméra qui Et je dis que c'est à toi. Mais pourquoi tu restes en mode détail de... <rire> Il y a un truc qui va pas. Ah ça commence à Oui oui oui. Alors euh... Ok, je vais activer. Enfin, invoquer mon chat d'améthyste. Oh là là et avec mon Pegasus de saphir je vais attaquer ton gadget jaune. Gadget jaune Ok, donc je perds 600. Plus 1200 comme je t'attaque. 600. Et 1200 après Oui. Voilà, ah, il me reste 5100. Quel fortiche ce Marvin. Et oui, et oui. Et je finis mon petit tour. Ok, une phase, ça marche. Ça me perturbe que les cartes elles soient pliées comme ça. ça, ça dire que quand j'étais petit je, je l'ai posé ça. Puis j'ai invoqué le caporal amorceur dynamo de commandant. Non. Vous pouvez cibler deux monstres gadgets machines que vous contrôlez ou dans votre cimetière de noms différents. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main, donc elle invoquée spécialement. Et j'équipe ces cibles à cette carte. Donc. Les deux gadgets sont équipés. Elle gagne 1000 d'attaque pour chaque gadget qui est équipé. Ah oui, donc ça fait 2000. Exactement. Je sais compter. C'est trop fort. Du coup, je vais invoquer ensuite le gadget vert. <rire> <rire> qui permet d'aller shooter un gadget rouge et l'ajouter à ma main. <rire> oh là là, le gadget rouge <rire> Hop là, je l'ajoute à ma mimine. Voilà, voilà. Il mélange, il mélange. Tu as vu ça. Et ensuite, à 2000, je vais attaquer ton Pégase. Oh non, piou. Du coup, je le mets en zone magie piège et je rajoute un deuxième petit jeton. Et avec le gadget vert, je vais attaquer euh, Chat T'as Tu combien d'attaques 1000 euh, ouais. Tu as perdu 2 fois 200. Euh, ça va, euh, Michel Et je rajoute un Atollier. Euh, euh. Merde, qu'est-ce que je fais moi euh, oh là ouais. ça, Tu peux pas le faire maintenant. Par contre, du coup, je t'en ai un détruit deux, donc t'en as un troisième si je dis pas de bêtises, c'est ça euh, Ouais, ouais, voilà, c'est ce que je voulais faire. Du coup j'en ai trois. Ok, c'est à toi. Je pioche, je pioche, je pioche. On est en mode chill hein, comme vous pouvez le voir. C'est des petits deck fun, donc on se prend pas la teter. Alors du coup. Du coup, est-ce que si j'en ai trois, je peux l'activer vu que du coup, bon, je pourrais en choisir que deux quoi. C'est deux maximum. Non non, je peux en mettre un nombre infini, mais du coup, quand je vais avoir que deux emplacements, est-ce que du coup, je peux juste l'activer Mais du coup, j'en aurai que deux. Oui, pour moi tu peux. Enfin, je vois pas où le problème. C'est pas marqué que c'est une obligation d'en mettre donc. Quoi c'est... Ah oui non ok. Euh, du coup je vais activer les pieds de la carte, je vais retirer tout le jeton, tac, l'emballage au cimetière et... Depuis ouais, okay, mon deck, alors... Du coup ça en fait 3 en théorie t'en prends que deux. Oui bah oui. Ouais. Ça sent le dragon là, vous le sentez le dragon arc-en-ciel là, là, là, ouais. là, là. Allez, il en manque <rire> plus qu'un, il en aura 6. Euh, il, il manque l'aigle. Ouais, l'aigle. Voilà. Je mets l'engon d'aigle. Mais bah après faut qu'il y ait le dragon dans la main. Et le terrain ou je sais plus quelle autre carte pour l'invoquer, je crois. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on joue de chill, parce que si jamais.. Là... Sans, euh, sans extra deck, c'est un peu plus compliqué. Okay. Et, ouais, okay. du coup, euh, ton monstre là, il a toujours 2000. Ouais. Et je vais du coup bah, passer mon tour. Ça marche. Je pioche. Je vais activer euh, pouvoir bloc euh, la batterie ambulante. J'invoque spécialement cette carte quand un monstre machine à effet. Euh, 0-2000. Et je peux équiper un monstre gadget de niveau 4 depuis mon main. Je ne le ferai pas. Euh, J'ai juste invoqué le soldat amorceur. Dynamo redoutable. Mmh. Tant que je contrôle un monstre gadget, carte gagne 2000 d'attaque. Mmh. Et je contrôle un monstre gadget. Euh, du coup, toi, t'as toujours 2000. Mmh. Donc, pour l'instant, <rire> bah ça bloque tout. <rire> pour l'instant, tu me casses bien les couilles. Mmh. Je vais dire... End phase. Yeah. Partout. Ah bah, je sais pas si je peux en équiper plusieurs par de gadgets euh, au Caporal, mais je crois pas. Il a marqué 2 max par tour, mais est-ce que ça veut dire qu'au prochain tour, je peux... Je sais pas ça, mais si vous le savez, dites-le dans les commentaires. Les euh... Le Caporal, une... Ah, ah c'est compliqué, là. Été... Du coup, c'est écrit une fois par tour, vous pouvez en renvoyer une carte de cristalline face recto que vous c'est si elle est comme monstre en magie piège. Okay. Je me doutais. Aïe aïe a... il n'y a pas une autre petite carte. Ah. Et ben non, ben je me suis bloqué, comme on attardé. Hein. Ah bah c'est des choses qui arrivent. Ah, ben du coup, ben je finis mon tour. Ok, je pioche. On est un petit peu bloqué. Parfait. Alors, je vais utiliser L comme un monstre machine et L comme un monstre en machine mm -hmm. pour invoquer le gadget platine. Ensuite... Je peux invoquer spécialement monstre monstre machine de maximum niveau 4 depuis ma main dans une zone pointée par cette carte. Donc j'invoque spécialement le gadget or. Qui lorsque cette carte est invoquée non spécialement, je peux invoquer spécialement un monstre en machine de maximum niveau 4 depuis ma main. Donc je vais invoquer spécialement le gadget rouge qui me permet d'aller chercher le gadget jaune et de l'ajouter à la main. Il doit m'en rester un de gadget jaune. Ça, le chat, tranquille sur la tablette des 100 pixies. Allez, hop là, j'ajoute le gadget parten, jaune à ma main. Allez. Non, non, non, non, non, non, non, non, tu descends Elle veut jouer, mais c'est sait pas jouer. Euh, euh, non, mais... Et du coup, derrière moi, j'invoque normalement le gadget jaune, Ça qui me être... permet d'aller chercher le gadget vert et de l'ajouter <rire> à un hein, Du coup, je sais pas pourquoi je m'ai mangé. Et mon chat en train de gratter dans sa caisse pour essayer de taper machine. Le gadget vert, et je l'ajoute à ma main. Mais en creusant, il va attraper le coronavirus. Pourquoi le coronavirus Et là, je me dis que j'aurais dû mieux, mieux fait de prendre un meilleur extra deck. Puisque bah là j'ai pas pour l'instant de puissance d'attaque avec ce deck, et son putain de monstre à 2000 là, il me casse les nuques. Ouais, bah. pourrait tout débloquer, mais bon. Bon, on va ajouter une euh... de mes règles, c'est qu'on non, non, on ajoute quoi. pas tes <rire> règles, non, non, commence pas. Ok, ben je vais dire un face. Pour vas-y. Il y a des chances qu'il gagne en fait. Donc moi j'ai une seule carte qui pourrait me, me sortir de tout ça. Enfin j'en ai 2-3, mais elles sont dans le deck et j'ai pas mal de tutos. Du coup le gel va être un peu long je pense. Alors que fais-tu mon cher euh, M-A-R-V-1 R-P-Z de Marlin. Il est concentré. jus d'orange. Ok. Je vais activer aussi bien une carte de terrain, on est d'accord. Oui. Oh putain, c'est je Du coup, euh, <rire> vous devez avoir autant de bêtes dans votre carte magique piège pour activer ces effets. Et du ouais. coup, le dernier effet, c'est une fois par tour durant votre main phase. Vous pouvez cibler un monstre B cristalline dans votre zone magique piège, invoquer spécialement la cible. Du coup. Tiens, je vais prendre mon petit gaz. Et du coup, ceci va me libérer. Pour... Euh, activer l'abondance du cristal content <rire> tu connais les Non, fait, non je connais bien. même pas les faits en plus en Mais... gros, je sais que ça pue je sais pas pourquoi <rire> Envoyez au cimetière 4 cartes euh, bêtes cristallines depuis votre zone magie piège. Envoyez au cimetière toutes les cartes sur le terrain, puis faites l'invocation spéciale d'autant de monstres bêtes cristallines que possible depuis votre cimetière jusqu'à un maximum égal au nombre de cartes de votre adversaire envoyées au cimetière par l'effet de cette carte. Alors, moi je chaîne explosion provoquée. Mm -hmm. Lorsqu'une ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont détruites par un effet de magie, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Donc je détruirai celle-là, moi. Donc tu détruis tous mes monstres, c'est ça Oui. Alors, détruit, détruit, détruit, détruit. Euh, ah oui, mais détruis, euh... détruit. Alors, il y a un autre effet aussi sur la carte, mais du coup, je sais pas si... Ah bah du coup, elle est pétée. C'était euh... quoi, les traits euh, Alors... Lorsqu'une... Euh, Lorsqu'une euh... oui, lorsqu carte magie piège est activée, vous pouvez envoyer un monstre bête que vous contrôlez aussi. Bah, c'est un seul des, des effets partout, il oui, Ouais, chose. je crois que c'est ça. Mais bon, dans tous les cas, ça annule pas mon truc. Et euh... bah, T'avais 5 cartes sur le terrain, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, du coup, j'en invoque 5, mmh. normalement. Et du coup, c'est tout des monstres qui vont... Attends, attends Quoi, quoi, quoi j'en ai 2 en plus, là j'en ai 5, 6. Ah, vu, que, arrête, vu que, du coup, sur la carte... Mais celle-ci... Si... Euh, cette carte elle est toute au combat ou par un effet de carte, je peux invoquer spécialement mon gadget de niveau 4 depuis mon deck. Mmh. Déjà je vais faire celui-là, j'invoque le gadget argent, parfait. Et euh, gadget platine, cette carte est détruite au combat au d'effet de carte, je vais invoquer spécialement sur le gadget de niveau 4 depuis mon deck. J'ai invoqué. Du coup as combien de cartes qui sont parties là gars avec cette carte Ça, euh, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, du coup, Alors, bah, je prends en. 6 cartes. Ensuite, donc effet le gadget argent lorsqu'elle est invoqué spécialement. Je peux invoquer spécialement un monstre machine de niveau 4 depuis ma main. Le gadget or, pareil. Du coup, je vais invoquer le gadget jaune et le gadget vert. Et normalement, donc, je vais chercher un gadget vert et un gadget rouge pour ajouter à ma main. Je crois que je n'en ai plus. Je crois qu'ils sont tous dans le, dans le cimetière. Bon, dans tous les cas, euh, ouais, ouais, ouais. je vais invoquer. C'est la merde. <rire> Je vais invoquer celle-ci, elle m'arrête. Vas-y, vas-y, vas-y, fais, fais, fais, Michel, fais, ouais. fais, fais. Bon, déjà, c'est de la. C'est la moyenne. Hop, euh, tac. Allez. Tiens, non, tu pourras ouais. jouer plus tard avec hein, ton jeu, s'il te plaît, mon chat. Donc, oui. Là. Voilà. Hein. C'est combien 1200, 1400, 1700, 1500. D'accord. Ok et euh. Un petit monstre démon. Putain. Vite Attends, ça détruit toutes les cartes sur le terrain ou juste les monstres euh, Alors. Envoyez au cimetière depuis votre zone. Envoyez au cimetière toutes les cartes sur les terrains. Euh, puis faites invocation spéciale, du coup c'est toutes les cartes. Ok donc même celle-ci, ok ça marche. Putain fais chier. Ouais oh, mais du coup ton piège. Ah bah oui, ton piège tu aurais pu l'activer Oui ouais. oui je peux le chaîne dessus, bien sûr. Au ah, okay. moment où tu l'actives, je peux le chaîne dessus. Ouais du coup bon.. Un peu ça détruit mais ça annule pas l'activation des cartes mmh. en fait. Ah, Thiron, il fait le judge. Tu fais le judge, mon chat Ensuite, alors, j'ai pris un une autre carte. Non, j'en ai qu'une. Oui, salut. Ouais. Bah, du coup je vais passer en mode attaque hein, écoute. Oui, oui, oui. Alors en euh, phase tu veux dire mais... Oui oui en battle phase Alors 1800 je vais attaquer ton, ton monstre là à 1700 avec Ok donc je perds 100 Tac Enfin on perd un peu de points de vie Ok Ensuite euh, Celui là il est à 1500 hein, J'attaque avec celui là Je perds 100 à nouveau Ensuite 1200 et 1400 euh, tac tac tac 1400 avec euh, celui-là du coup donc je perds 200 ouais. et j'attaque directement tes points de vie avec celle-ci mais du coup 600 points d'attaque je seulement. ok ça marche et c'est de la fin de mon tour. Ah, ok alors je pioche <rire> toutes les cartes que tu as de tirer <rire> Et je pioche la carte qui peut te battre maintenant parce que j'ai plus de monstres <rire> sur le <rire> terrain! Oh, bordel. Ça se trouve, on a pas du tout respecté des cartes et tout. Si, si, si, si, je si, si, ouais. crois. Moi, je vais invoquer Soldat Amorceur Dynam redoutable. Tant que vous contrôlez un monstre gadget, cette carte gagne 2000 d'attaque et ouais. je vais lui occuper Destruction et Pioche. A chaque fois que je détruis un monstre de l'adversaire au combat et je l'envoie au cimetière, je pioche une carte. Oh. Euh, du coup, à 2000, je vais taper euh, Pégase. Mm -hmm. Donc tu perds 200. Oui, Putain, bah, ça, ça part bah, vraiment au petit. Ah, mais tapis. attends, mais... oui, voilà. Oui. Du coup, je pioche une carte, je vais détruire un monstre. Okay. ok, Google. Et après, à 1400, je vais taper ton chat Métiste. Donc tu perds 200. Ça ouais. c'est vraiment. Euh... Petit à petit, hein, c'est... <rire> <en fait. coughs> euh... <coughs> lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez placer un monstre de cristalline depuis votre main dès que le cimetière va recto dans votre zone magie piège. Du coup, comme elle était dans le cimetière et que je l'ai remise sur le terrain, c'est comme si elle avait été invoquée. Oui, ou non, mais ou... alors, en fait, ça, tu aurais dû le faire avant, premièrement. Je <rire> bien être gentil, mais... Oui, mais ça, ça concerne que les... Alors, ça dit lorsque cette carte est invoquée. Ça dit pas normalement ou spécialement. Oui, bon. Donc, moi j'estime que oui, tu pouvais, mais tant pis, fallait le faire avant. Faut pas exagérer, faut pas exagérer, comme tu dis ici. Euh, du coup, une phase à toi. Fais chier, hein. Fais chier. Faut mmh. changer la donne, la donne. Bon, je crois que c'est la fin des haricots pour moi. Mmh. Voilà. J'en ai combien maintenant Bah, tu m'avais pas pété un monstre ah bah oui non je l'ai vu, c'est a ses principes du de cristalline Marvin Ah bon Oh merde alors Tiens à cause de sa putain de tortue à des mine euh, là Aïe aïe aïe aïe aïe mmh. aïe te... aïe bon. Euh, là, euh, as, euh, je vais passer en battle phase et avec euh, mon petit tigre, je vais attaquer mon petit gadget vert. Ok, donc je perds 200. Mais du coup, ton gadget aussi perd des attaques. Bah, du coup, j'ai zéro d'attaque maintenant, oui, tout à fait. Quand je disais que c'était la fin des haricots, hein... Du coup, bah, avec... Euh... Bah, dans tous les cas, c'est pareil. 2 et 1000 4 dans la genre. gueule, j'ai compris. Il me reste 1300, vraiment qu'à tortue avait non, ça va, là, 600, ok, c'est la fin des haricots, oui, oui, oui, et je finis mon petit tour, ok, je pioche, et voilà. Allez, Pegasus, vas-y J'ai invoqué le gadget or et je peux même pas faire son effet parce que j'ai un autre dans la main et je vais poser une autre carte. Et à 1700, je m'en fous, je vais me battre jusqu'à la fin, je vais taper le chat à 100. coup tu perds 100 points de vie T'es à 7100, je suis à 1300. Qu'est-ce que j'espère, quoi, sérieux Oh, putain, avec un vieux deck gadget, quoi. Ah, ça sera fun, je vais jouer gadget que je dis 100% de bonsaï. qu'est-ce qui m'a pris Ok, je la place ici. Oh dommage que c'est pas moi qui... Putain j'aurais pu attaquer avec le Mais oui, faire l'effet, tout à fait. Plusieurs fois, mais je réalise, je me suis dit c'est... à toi. Oui oui, du coup je pioche. Bah oui regarde en plus tout ça Je dois piocher ou je dois pas piocher, je sais pas jouer. J'ai jamais joué, j'ai jamais joué. Parce que c'est la carte que j'ai en main justement dégoûté Tu tout putain. Ah, fait chier, j'ai encore que peut-être qu'il y a une carte qui va pas, tu vois, si jamais Non Bon bah. Ben, du coup, je vais être obligé de... Et combien ton monstre de merde là 1700 Et va Il va-t-il okay. être intelligent Alors, je vais activer la libération de cristal fait quoi équipable uniquement à un monstre bête cristalline, il gagne 800 points d'attaque lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain. C'est bon, t'as gagné, bravo. C'est bon, on va pas chipoter là, c'est bon. Tu l'équipes, tu détruis, hein, je prends des points de vie dans la gueule, tu tapes à 1200, il me reste 1300, t'as gagné, bravo à toi. J'avais le golem roi ancien dans la main, hein, qui attendait que ça d'être invoqué, mais bon, visiblement, le bête cristalline est plus fort ouais, que gadget. un beau dragon. Ah bah oui, il allait avoir le dragon, forcément. Il ouais, me restait encore quelques cartes à voir mais... Ah, ah si j'ai eu la petite... Oh, pff, tu m'étonne, la sur-explosive contre un deck comme le tien, moi, il tellement... Cool, moi, c'était ça dont j'avais besoin, c'était Fortin, la forteresse-ambulance, pour avoir un 3000-3000 avec les gadgets, mais n'a a pas un seul qui est tombé, quoi. faut savoir mélanger ses cartes, quand t'as Bon, on Alors... va arrêter l'épisode <rire> ici <rire> En tout cas, bien joué, Marvin. Barrière ouais, Covid, oui. je ne te sers pas la main, je te check. Sartek. Eh, hey, tu m'as touché le coude, hein, je suis en <rire> Ah faut pas plaisanter avec moi, faut pas plaisanter. <rire> oh, bon alors, merci euh... à vous d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve oui. peut-être bientôt pour un autre duel Versus, puisque euh... je pense qu'on testera le, le deck euh, qui va sortir que tu veux de bêtes sacrées. Ah oui oui ça oui. Ça pourrait oui, être oui, sympa. Oui. Oui, moi je oui, fais oui, un deck oui. du Égyptien, que je, que je fabriquerai entre guillemets quoi et toi ah. on en fera ça. Mais hey. Allez, bisous à tous et à bientôt. Bye bye. bye. bye. Coucou Ah <rire> oui tu as pensé